Nous allons maintenant diffuser des annonces interstitielles dans notre projet Unity. Alors pour ce faire, on va utiliser ici notre interface dans un premier temps, parce qu'on va voir par la suite que ça peut être judicieux de lancer cette, cet interstitiel par le biais du code. Alors, on va dans un premier temps ajouter ici un GameObject qui va être dans Google Mobile ADS et on va choisir bien évidemment l'interstitiel ad. Donc c'est notre bannière interstitielle de démonstration, on a vu où on pouvait euh, les paramétrer euh, dans l'inspecteur euh, en début de cours. Alors ici vous avez les paramètres qui sont très pauvres, il n'y en a pas. En fait on peut voir qu'on a un type interstitial et pour le moment j'en ai qu'une. Donc euh, bah, c'est celle de démo, c'est parfait. Mais c'est assez logique parce que vous n'aurez pas ici de paramètres. Parce que cet interstitiel va se diffuser en plein écran. Donc automatiquement, pas besoin de, de, de paramétrer les choses. Par contre, on a de nouveau des callbacks. Alors les callbacks vont être très importants, notamment pour l'interstitiel, mais pour tous les autres qu'on va voir par la suite. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. En fait, on va s'intéresser vraiment à « on had loaded », qui veut dire tout simplement « quand l'annonce est chargée ». Alors je vous répète les autres, « on had failed to string quand l'annonce a eu un problème de chargement ». « On had a opening » quand elle s'ouvre, « On had a closed » quand euh, tout simplement elle est fermée, et « On had a leaving application » quand l'utilisateur quitte l'application ou tout simplement euh, utilise son gestionnaire de tâches au niveau de son appareil mobile. Alors pourquoi on aura besoin de ça Parce que euh, ici il faudra charger l'interstitiel. Alors, on va euh, utiliser notre bouton et de nouveau faire un petit plus sur l'événement « On Click ». On va prendre notre objet interstitiel AD, on va le glisser dedans, et ici, vous pouvez voir qu'au niveau euh, des euh, possibilités, on a interstitial à des object. Alors, ça va être aussi un type, vous allez voir par la suite, parce qu'on va revenir là-dessus. Mais là, on a de nouveau, un peu comme la bannière, pas mal d'événements. Alors, vous pouvez voir que la différence avec la bannière, c'est ici, on a « show if loaded », alors que la bannière, c'était « show tout court »,« montre-la ». Donc ici, euh, et on avait « hide » aussi. Euh, donc ici, « show if loaded », ça veut dire char « montre-la si elle est chargée ». Alors, le problème... Euh, c'est qu'il faudra la charger. Et évidemment, ce qu'on va faire nous plutôt c'est la charger. On va faire un load had, c'est-à-dire ici on va lui dire tout simplement quand je clique, je charge l'interstitiel. Alors pourquoi je fais ça Parce que euh, en production Ici, vous n'allez pas voir la différence, ça va être instantané. Mais en production, vous avez un petit décalage de temps. C'est-à-dire que selon la connexion mobile, par exemple, ça pourrait être une connexion 3G qui, qui fonctionne mal, on pourrait avoir du temps à ce que l'interstice se charge. C'est vrai que même ici en production, quand j'essaye avec ma connexion Internet, il y a un petit laps de temps qui n'est pas énorme. Mais qu'il faut quand même il faut tenir compte de ce laps de temps, il faut qu'elle charge avant. Donc une fois ici qu'on lui a demandé de charger, ce qu'on va faire, c'est aller dans notre objet interstitiel et on va utiliser le callback. En fait, on va dire que quand euh, l'annonce est chargée, on va utiliser cet événement, on va reprendre notre interstitiel et on va aller chercher maintenant, dans le type interstitiel addGameObject, on va aller chercher maintenant Show If Loaded. Voilà. Et dedans, cette euh, configuration, vous n'aurez aucun souci en production. Donc si je lance maintenant, je clique sur interstitiel, on peut voir que j'ai bien ici une annonce interstitielle qui s'affiche et j'ai bien un bouton close en haut, ce qui simule un petit peu ce que pourra faire l'utilisateur, c'est-à-dire que là il pourra fermer et revenir ici. Donc vous pouvez voir que ici c'est complètement instantané mais en production vous allez voir un petit décalage et euh, bah, si vous ne la chargez pas, enfin vous n'utilisez pas l'événement, parce qu'il serait possible de la le montrer directement euh, en utilisant par exemple le chargement automatique. Alors je ne vais pas le faire ici parce que encore une fois c'est pas une très bonne pratique, mais euh, si vous allez au niveau de Asset euh, Google, celui-ci Google Mobile là, a des settings. Euh, et c'est pas du tout setting, excusez-moi, c'était placement. Euh, ici, il y a de placement. On peut voir que c'est le seul ici qui est chargé. Alors, je vous le conseille pas parce qu'il faudra intervenir quand même avec du coffre. Enfin, vous pouvez essayer, mais euh, ça va pas fonctionner. Vous risquez d'avoir des petits soucis parce qu'il faudra. En fait, il faut recharger une annonce pour qu'elle soit euh, ensuite euh, affichée. Et euh, bah, du coup, c'est pas très idéal. Donc, la meilleure solution, c'est vraiment de travailler comme ça. Alors, vous allez me dire, ça, c'est parfait. Effectivement, c'est bien. Mais dans mon jeu, euh, les bonnes pratiques disent que, par exemple, il faut le faire à un moment donné, c'est-à-dire soit en, en une étape ou entre deux niveaux ou euh, en un change, changeant de page. Alors, comment je fais Parce que là, c'est bien, l'utilisateur, il ne va pas aller cliquer sur le bouton pour s'afficher une annonce. Euh, donc, voilà. Donc, ici, on va regarder comment on peut faire ça au niveau du code et vous allez voir que c'est très simple. Alors, je supprime de nouveau ça. J'espère que c'est bien clair sur l'événement de mon bouton. Ici, j'ai bien un, un, mon objet interstitiel, je demande de la charger. Donc là, je le supprime. Et ensuite, dans mon interstitiel add, je vais pouvoir laisser ça d'ailleurs. Je dis quand euh, ici c'est chargé, bah, tout simplement, tu la montres. Donc maintenant ce qu'on doit faire, c'est tout simplement utiliser notre bouton ici pour, euh, avec du code, charger euh, cette annonce. C'est aussi simple que ça. On va réutiliser le bouton, mais dans votre jeu, vous allez voir qu'on va utiliser une méthode publique, vous pourriez lancer soit le code qu'on va créer, euh, soit tout simplement euh, à, à aller chercher une méthode publique. Donc je vais créer ici un petit script, très simple, et vous allez voir que c'est encore une fois enfantin d'utiliser ça. Donc on va appeler, appeler ce script interstitial interstitiel AD, voilà, on ne va pas euh, s'embêter de trop. Euh, voilà, alors ici, hop, pardon. Et euh, on va créer ici, alors pour simuler, on va créer un, un empty, on va l'appeler euh, game manager. Alors vous, ça pourrait être un script quelconque, hein, euh, Voilà. Donc je vais euh, affecter mon interstitiel AD ici et on va l'éditer ensemble. Alors, on n'aura pas besoin de tout ça parce que je dis on va utiliser une méthode publique. Mais évidemment, dans votre code, euh, bah, vous le feriez à un moment donné. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est importer un espace de nom. Alors au départ, on avait utilisé euh, google mobile ads.api, mais là on va utiliser placement. Alors pourquoi Vous allez comprendre tout de suite. En fait, je vais créer ici une variable publique qui va être de type. Et là, on va retrouver le type qu'on a vu euh, tout à l'heure dans l'objet. Donc ça va être euh, interstitial. À des game object et là je la nomme comme je veux euh, je peux dire maille interstitiale voilà je vais faire maille interstitiale inter alors j'ai du mal à l'écrire pardon interstitiale voilà on le met en anglais euh, et maintenant je vais pouvoir glisser dans ce champ public mon bloc d'annonce tout simplement et je vais créer une méthode publique alors public void et on va l'appeler par exemple euh, next level voilà j'ai pas trop d'idées mais euh, vous l'aurez compris voilà et maintenant, bah c'est simple, je vais utiliser ma variable myInterstitial qui est de type interstitial à des GameObject, et je vais tout simplement lui dire myInterstitial, alors là je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de mise en page, c'est pas grave, on va mettre loadHat, tout simplement. En fait, si vous regardez bien, dans my, la variable de type euh, interstitial à des GameObject, vous allez retrouver absolument tout ce que on a, euh, par exemple si je tape S, j'ai bien start, qui est dans showifloaded. En fait, j'ai le, toutes les méthodes qui sont dans euh, le script, enfin dans l'objet interstitial AD object Donc c'est aussi simple que ça, vous pouvez les récupérer comme ça. Alors ouais. là, évidemment, j'ai créé une méthode public next level, mais imaginons que dans votre jeu, bah, vous êtes ici, euh, voilà, vous, vous avez... Euh, le, le level est complété, voilà, bah, vous dites euh, chargement du prochain level, vous lancez la add, et puis ici, vous faites le lancement de la scène, par exemple, lancement du niveau suivant, vous l'aurez compris. Bon, là, c'est votre code. Euh, donc maintenant, on va voir comment on fait et si ça fonctionne. Alors, au niveau ici de mon objet Game Manager, j'ai bien ici ma interstitiale ma méthode publique et on, ça attend bien un à Game Object, comme on l'a dit. Donc, on va glisser dedans notre objet. Maintenant, ce que je vais faire au niveau de mon bouton interstitielle, évidemment là vous l'aurez compris, vous euh, vous n'aurez pas forcément cette étape, mais là pour, pour, pour le cours, euh, je suis bien obligé de la lancer. Donc je vais faire un événement on-click et là je vais aller chercher mon game manager, sa méthode publique, ici, qui est next level. Je lance ça et on teste tout de suite pour voir si ça fonctionne. Donc on aura exactement le même résultat comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc n'oubliez pas que je n'ai pas modifié dans mon interstitiel AD, que j'ai bien ici dans mon callback. Quand elle est chargée, tu la montres. Voilà, show if loaded. Donc, c'est une méthode très simple, mais vous pouvez voir que c'est assez intéressant parce que, du coup, là, j'utilise un bouton pour affecter cette méthode publique, mais dans votre, dans, votre, euh, dans votre script, dans votre code, elle pourrait être privée, il n'y a aucun souci, il suffirait de l'appeler. Vous voyez qu'ici, euh, je, je mettrai un lancement du niveau suivant après, une fois que le joueur a, a gagné le, le, le, le level 1, par exemple, pour passer au level suivant. Donc voilà comment utiliser l'interstitiel, vous pouvez voir que c'est encore une fois très simple, euh, très peu de code, pratiquement pas je dirais, alors une autre solution aussi pour les plus avertis c'est de créer un event, c'est à dire que vous pouvez aussi créer euh, dans votre code euh, un event comme sur euh, ici un bouton, tout simplement on pourrait créer ici un event euh, on euh, au niveau du script euh, « on euh, next level », etc., « on load next level », Enfin, vous doutez bien. C'est un peu plus complexe à mettre en œuvre pour ceux qui débutent et qui n'ont pas de, de grandes compétences en c -Sharp. mais euh, en tout cas, vous pouvez voir que par le code, c'est très simple, encore une fois, à mettre en place.